pour vous informer que plusieurs pétitions sont en cours sur Internet, plusieurs, beaucoup de pétitions sont en cours. Moi, j'en ai ouvert une. Il y en a une autre qui a 700 000 votes. Voilà. C'est pour vous dire d'aller sur Internet et d'aller chercher ces pétitions destitution d'Emmanuel Macron. Je vais vous parler de l'article 68 pour ceux qui ne sont pas au courant. Inutile de vous rappeler que le droit constitutionnel n'a jamais été respecté depuis toutes ces années où Macron était au pouvoir. Inutile de vous dire que le seul alibi que nous ayons qui tient la route est qu'aucun président de la République, pendant son quinquennat, ne s'est fait filmer à l'Elysée avec des gens en slip derrière lui. C'est une insulte à la République. Aucun président n'a fait. Ça c'est un... Ça, ça peut répondre à l'article 68, parce que l'article 68, il est dit qu'on peut faire destituer un président de la République en saisissant la haute cour et le Sénat. Il est convoqué en haute cour puisque le président de la République n'est pas justiciable. Un président de la République n'est pas justiciable. Pour ce faire, il faut qu'il y ait des pétitions, il faut que le peuple se soulève en pétition pour, et en congruence avec le, le droit constitutionnel, pour faire respecter l'article 68, d'accord Ça c'est la première chose. Parce que Emmanuel Macron n'est pas légitime pour gouverner le pays. Pourquoi il ne l'est pas Aussi pour les gilets jaunes, aussi parce qu'il a envoyé des millions d'euros à l'Ukraine, alors que le président ukrainien, c'est vraiment pas une, une référence, il a des casseroles qui traînent derrière lui. Il s'est mêlé d'un conflit qui n'est pas le nôtre, il nous a tous mis en danger. Aujourd'hui, il nous parle, Emmanuel Macron nous parle de quoi Qu'il faut acheter notre liberté. Et il est en train de nous faire comprendre, d'une manière un peu détournée, mais disons les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en train de rentrer en récession en France. Nous sommes en train de rentrer dans une crise économique. Sans précédent. Voilà. Il envoie des millions d'euros euh, à des pays étrangers en plein milieu d'un conflit. Il envoie même des armes. C'est grave quand même. Et à nous, il nous saigne aux quatre veines. Un pays comme l'Ukraine, qui n'a jamais cotisé pour la France, a reçu des millions d'euros du président de la République, alors que nous, il nous laisse dans notre merde. Il nous parle de récession, qu'il faut qu'on se serre la ceinture, qu'on achète notre liberté. Alors il faut que la France arrête de faire le gendarme du monde. Il faut que Emmanuel Macron arrête de faire le gendarme à vouloir euh, suivre les États-Unis parce qu'il se sent légitime et surtout en, en devoir de le faire à cause de l'histoire, de la guerre, parce que sans les États-Unis, probablement que Paris ne serait pas la capitale, voilà, que ce serait allemand et que la capitale serait Vichy. Il faut quand même arrêter d'être les gendarmes du monde et de se mêler des conflits qui ne concernent pas. L'OTAN, autant vous dire que moi... Ça me passe au-dessus. Et nous, depuis que ce Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est la descente aux enfers. Il est illégitime que Marine Le Pen devait absolument passer au premier tour. C'était dangereux pour son parti. C'est dangereux pour tout ce qu'il avait mis en place sur le plan financier. Est-ce que le peuple français a accès à la Cour des comptes Est-ce qu'on sait ce qui s'y passe Non. Est-ce qu'on pourrait savoir exactement que tout ce que. Ce gouvernement a mis en place pour nous saigner aux quatre 80. Les impôts à la source, pour éviter qu'on triche, c'est de l'argent. C'est une rente, les impôts à la source. C'est une rente pour l'État. Les impôts travestis comme les, les radars, le tout répressif de Jacques Chirac. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore Les taxes, la hausse de, de la TVA, les taxes. Oh, le prix de l'électricité en France est 1000 euros le kilowatt. C'est énorme, 1000 euros le kilowatt. Mais où va-t-on où va t on en France? Toutes ces choses qui font que le français est inconfortable, le français ne s'en sortira pas, c'est Macron qui en est à l'origine et son parti, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est pas que lui qui décide. Macron est un VRP non pas de l'État français, c'est le VRP de l'Europe, il œuvre pour l'Europe. Voilà. Et tous les millions d'euros, ben je crois que c'est un milliard d'euros de taxes en France par an. Qui vont à la cour des comptes. Et à la cour des comptes, est-ce qu'ils vont nous dire où ça va Qui en bénéficie Dans quelle poche Pas dans les nôtres, en tout cas. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont pour Emmanuel Macron, ceux qui sont un petit peu opulents, ceux qui sont dans les médias aussi, parce que je sais qu'il y a des gens dans les médias qui, qui aiment Macron. Il ne faut pas oublier que BFM TV, Eric Drahi, tout ça, ce sont ses potes, que... Ils ont contribué beaucoup à, à sa réputation qu'ils lui ont fabriquée, finalement. Voilà, ils, ont, ils lui ont fait faire du buzz. Hein. D'ailleurs, il y a des choses qui se passent en France, sur Internet, comme ces pétitions qui sont en train de mettre partout. Cette vidéo, je la fais là maintenant, pour que vous puissiez aller voir ces pétitions et aller les signer. Tous ceux qui veulent que Macron dégage, tous ceux qui veulent que le pays s'améliore, ils vont tout de suite aller chercher sur Internet pétitions. Je vous mettrai un lien de ma pétition dans cette vidéo, mais je pense qu'intéressez-vous plus à la pétition qui a un peu moins d'un million de signatures. Parce qu'ils ne vont pas nous le dire, ça, à la télé. BFM ne dira jamais ça. Ils ont le devoir de, de ne pas le faire. Parce qu'ils ont des subventions de l'État. Mais il y a des médias qu'il faut absolument qu'ils s'accaparent de ça. Regardez la fusée de France 2. Cette fake news de cette fusée qui n'en est pas une. Elle a commencé à naître sur les réseaux sociaux, dont je fais partie, moi. Il faut quand même m'expliquer quand même comment France 2 est arrivé à pénétrer une zone militaire, une zone bombardée, et qui a réussi à prendre en photo un, un obus. Ça n'existe pas, ça. Quand un obus est tombé, il y, y a une distance de sécurité de plus de 500 mètres à la ronde. Il y a que des militaires qui ont le droit de pénétrer cet endroit. Et France 2 est allé impunément prendre en photo, comme ça, librement. Comme ça, euh... non mais il faut arrêter de me prendre pour des imbéciles. Voilà, il faut que la France arrête de faire le gendarme du monde, il faut qu'elle arrête de mentir au peuple. Je dis la France, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est les hauts fonctionnaires d'État, notre gouvernement. Voilà, il faut qu'ils arrêtent d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, et d'envoyer des armes. Hein Ils s'occupent d'abord du peuple français, déjà pour commencer, et puis pour que le peuple français se sente un petit peu mieux, en confort, avec euh, dans sa vie. Voilà, et ça c'est la priorité, mais la priorité de Macron n'est pas celle-ci. Donc, je vous le dis, dans cette vidéo, est conçue pour ça. Je suis pour la convergence, moi. Dans ce pays, il y a un problème, c'est la divergence. On nous parle de gauche, de droite, tout ça, mais en réalité, c'est le milieu qui gouverne. Ce milieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et qui pourtant domine tout. C'est lui qui gouverne le, le, le monde. Et la France aussi. Tant que les gens sont divergents, eh bien, dans cette divergence, un peuple qui diverge, un peuple qui est divisé, potentiellement c'est un peuple où on peut faire ce qu'on veut avec. Il est manipulable. Il en a marre d'entendre, oui, les Arabes, oui, les Musulmans, oui, euh, les Gitans, oui, si, j'en entends tout, tout le temps. Tout le temps en train de, de, de s'intéresser à ce que les gens, à quoi ils ressemblent. On s'en fout de ça, c'est personnel. On doit converger vers une seule et même idée. Et cette seule et même idée, c'est quoi C'est que nous sommes tous des êtres humains qui vivons sur un, dans un pays où la constitution est bafouée où le pays est saigné aux 80, où les taxes sont les plus élevées, le prix du, le prix du gasoil a dépassé 2 euros chez nous. Pas dans d'autres pays, mais chez nous, oui. Ce que, je, ce que je viens de vous dire là, je l'ai fait dans un réseau social dont je fais partie. J'ai eu 3 personnes qui sont venues me soutenir en disant « tu as raison, on te suit ». Donc, essayez de soutenir un petit peu ça. Vous faites ce que vous voulez, chacun voit midi à sa porte. Mais allez... Ceux qui ne sont pas pour Macron, allez, s'il vous plaît. Allez signer. Je ne demande rien d'autre. Je ne vous demande même pas de pouce. Rien à foutre de ça. Je fais cette vidéo pour vous demander de vous intéresser un peu à ça. C'est tout. Je vous remercie. Bon week-end à tous. Que Dieu vous garde. À bientôt.